Aujourd'hui le 22 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, à la suite des dommages causés aux accumulations de main-d'œuvre et d'équipement militaires des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kucherovka dans la région de Kharkiv et de Novozlovskoye dans la République populaire de Lugansk, jusqu'à 15 militaires ukrainiens et deux véhicules ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, lors d'un raid de l'artillerie russe, des unités ennemies concentrées dans les zones des colonies de Sergivka de la République Populaire de Lugansk et de Terny de la République Populaire de Donetsk ont été touchées. Les pertes des forces armées ukrainiennes dans cette direction au cours de la journée se sont élevées à plus de 20 militaires ukrainiens tués et blessés, deux véhicules de combat blindés et trois camionnettes. Dans la direction de Donetsk, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives. Au cours de la journée, jusqu'à 50 militaires ukrainiens, deux chars, Trois véhicules de combat d'infanterie et cinq véhicules ont été détruits dans cette direction. Dans la direction sud-donetsk, des frappes aériennes de l'armée, des tirs d'artillerie et des actions actives des troupes russes ont vaincu des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Nikolskoye, Novomayorskoye et Novopol de la République Populaire de Donetsk. Deux groupes de sabotage des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Sletkoï dans la République Populaire de Donetsk et de Levanne dans la région de Zaporozhye. En une seule journée, jusqu'à 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et trois camionnettes ont été détruits dans cette direction. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 57 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 93 districts. Dans la zone du village de Vesle, région de Kherson, une position a été ouverte et une station de guerre électronique ukrainienne a été détruite. Dans la zone de la colonie de Ptichy de la République Populaire de Donetsk, un point de réparation des systèmes d'artillerie M777 a été détruit. Trois dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies d'Artmovsk dans la République Populaire de Donetsk, Guliapol dans la région de Zaporozhye et Achakhinv dans la région de Mykolaiv. Au cours de la lutte contre la batterie, deux frappes de missiles ont été menées sur les positions de tir des systèmes de lance-roquettes multiples ukrainiens et smerch dans les zones des colonies de et rano de la République Populaire de Donetsk. En outre, un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été détruit dans la zone de la colonie de Dobropillia en République Populaire de Donetsk. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu deux avions MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne dans les zones des colonies de Shevchenko et de Bogatir. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu trois véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Volodino, Torsko et Vukovsky de la République populaire de Donetsk. En outre, deux lance-roquettes multiples, IMAR, ont été interceptées dans les zones des colonies de Popasna et Baranikovka de la République populaire de Luhansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 350 avions, 188 hélicoptères, 2694 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7191 chars et autres véhicules blindés de combat, 934 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3700 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7707 unités de véhicules militaires spéciaux.